Bienvenue dans votre moment geek hebdomadaire. Et ce soir, on est comme d'habitude avec Tom. Salut Tom. Salut Emilia. On est avec Flo. Salut Flo. Salut Emilia, salut à tous. Et on a notre invité spécial aujourd'hui, Neudim de la chaîne Néudim. Vous auto-proclamé comme tu, tu l'as si bien dit, de notre raid et tu vas nous parler de ça ce soir. Mm -hmm. Je vais essayer effectivement d'un peu expliquer en quoi ça consiste, en quoi je l'utilise et surtout à quoi ça pourrait servir à des gens dans... Enfin, un peu à, à des gens qui ne font pas forcément du streaming, quoi. Ouais. Parce que c'est ah. très polyvalent comme logiciel. Avant de, avant de commencer tout ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore mais, mais bien sûr. Euh, eh bien, moi, je, donc je suis euh, Néodym, de la chaîne Iodim. Euh, je stream euh, eh bien, un peu euh, plein de trucs. C'est un peu compliqué d'expliquer ce que je fais sur ma chaîne, mais je fais beaucoup de domotique, de bricolage, euh, d'automatisation, un petit peu de programmation avec des Arduino. Enfin, voilà, la, la bidouille en général autour de, de la technologie. Et euh, dans la vraie vie, euh, comme, comme vrai métier, je suis chercheur à l'Université de Liège en bioautomatique et je fabrique des robots open source, DIY, euh, avec des trucs un peu le même genre de choses que ce que je fais ici, mais pour les laboratoires et pour automatiser des manipulations de laboratoire euh, à bas prix et de façon modulaire et, euh, et accessible à tous, une fois de plus. Moi, pendant ta présentation, tu as parlé de DIY. Tu peux mm -hmm. dire ce que c'est ah, bah DIY, ça veut dire euh, do it yourself, fais-le euh, fais par toi-même. Euh, et l'idée, eh bien, c'est de pouvoir euh, fabriquer des trucs par soi-même. Et euh, Emilien a, a cité euh, la technologie dont on va parler, Node-RED. Euh, Qu'est-ce que c'est -ce, Quoi, Ah, Node-RED. Bah, Node-RED, c'est avant tout une, une grande histoire d'amour, hein, il faut <rire> la dire. Non, en gros, c'est un logiciel euh, de, de low-code. Donc, euh, alors. C'est important, je trouve, comme de bien faire des sélections parce qu'on a déjà entendu parler de logiciels, peut-être de no-code, qui sont des logiciels où vraiment c'est euh, des systèmes où on va pouvoir, et on le verra tout à l'heure, bien entendu, euh, ne pas avoir à taper de lignes de code. Donc souvent, ouais. c'est un système de blocs où on connecte des blocs ensemble. Et ces trucs-là, c'est très pratique. No-code. Oh, c'est ça, code. no-code. C'est-à-dire ouais. qu'on peut programmer des trucs, mais sans, sans avoir à taper des lignes de code. Ce qui est excellent pour les débutants. C'est excellent quand on sait ce qu'on veut faire et quand on sait que le programme est capable de le faire et qu'on veut gagner du temps. Donc en fait, c'est bien pour les débutants et pour les fainéants, entre guillemets. Mais vu qu'on ne peut pas taper de code dans du no code, si le bloc n'existe pas, si la fonctionnalité n'existe pas, bah, on est foutu. Quoi. Et ça, c'est des fois ce qui arrive, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens souvent qui vont critiquer le no code. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de critiques là-dessus. C'est que c'est génial, tu passes des heures à apprendre à utiliser le logiciel de no code. Et puis le jour où tu veux avoir une fonctionnalité particulière, bah, en fait, tu es foutu parce que ça n'existe pas. Et ce que Node-RED fait, c'est du low-code, c'est-à-dire qu'on peut programmer avec des blocs, on peut programmer rapidement, facilement et de façon intuitive, mais si un jour, il y a un truc qui n'existe pas, on peut taper un petit peu de code. C'est en JavaScript, parce que ça tourne sur Node.js, et c'est un logiciel qui permet de faire vraiment n'importe quoi, la domotique, okay. des bots, enfin, on du explorera coup, ça en détail. Est-ce que, est que si je fais l'analogie suivante, c'est juste Donc le no-code, c'est genre, tu joues avec des Lego. Mmh. Et euh, bah, tu prends avec les pièces de Lego que tu as à disposition. Si la pièce n'existe pas, bah, pff, Ouais. Et le low code, c'est que tu joues toujours avec des Lego mais tu as une imprimante 3D à côté et ça te permet de créer des Lego qui manquent. C'est ça C'est excellent, c'est parfait, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est plus rapide, rapide bon que de métier. tout imprimer, mais bon, voilà, tu as, tu as <rire> parfaitement euh, bien résumé ça. Ok. Ouais. Et euh, du coup, pourquoi on a besoin de, de notre raid euh, mais... Alors, on a... moi en gros, j'utilise Node-RED un peu trop euh, parce, que, <rire> parce, que... Enfin, parce que je le mets vraiment à toutes les sauces et il ne faut pas non plus imaginer que c'est le logiciel miracle qui va solutionner tous les problèmes. Moi, je le vois comme une, comme une, une boîte à outils de programmation, c'est-à-dire qu'elle peut faire plein de choses et quasiment, en fait, elle est cap... on peut quasiment tout faire avec Node-RED. Mais euh, le souci, quand vous avez une pince multifonction, c'est que ça sera moins bien qu'une vraie pince spécifique pour une application particulière. Imaginons, pour, pour un peu axer ce que tu vas nous montrer, que mm -hmm. tu t'adresses à des gens qui n'ont jamais utilisé ça. Ça va être ouais. assez vrai en partie. Et euh, bah, prenons l'angle peut-être de la, de la domotique. On est quelqu'un qui n'a jamais euh, utilisé ça et on se dit, tiens, je voudrais me mettre à la domotique. Je voudrais faire ça chez moi. Je ne sais pas par quel bout prendre ça. J'ai vu qu'il y avait des trucs... Euh, qui existait euh, chez les grandes marques. Mmh. Euh, J'ai bien compris qu'il y avait sans doute un intérêt à le faire soi-même. Euh, Qu'est-ce qui se passe à partir de là Juste pour être sûr, est-ce qu'on peut définir domotique avant <rire> euh, bah, En gros, c'est l'ensemble des, euh, des méthodes qui vont permettre d'animer les objets connectés qu'on peut avoir chez soi. Ça peut être euh, piloter ses lampes, piloter ses volets, piloter sa euh, machine à café. Il y a un tout, synonyme tout qui est assez parlant c'est la maison la maison intelligente ou maison connectée. Maintenant qu'on a bien défini qu'on allait faire, je vous laisse reprendre. Alors là, ça peut faire un peu peur quand on voit ça, même si j'ai essayé de mettre des belles couleurs. Tout va bien, <rire> c'est rassurant. Mais quand on regarde de près, de plus près, en fait, c'est des petites boîtes connectées par des petits fils. Et ça, c'est ce que j'arrête pas de d'expliquer, de, montrer tout le temps. C'est vraiment littéralement connecter des petites boîtes et des petits fils. La seule petite subtilité, c'est de savoir ce que chaque boîte fait et comment elle le fait, et surtout le plus, le plus compliqué, je pense, quand, quand on commence dans ce programme-là, c'est de comprendre le message qui est changé, parce que c'est une structure qui est un petit peu spécifique à nos dreads. Mais une fois qu'on a compris ce qui est changé entre chaque boîte, c'est vraiment super simple à comprendre. Et euh, là, ce qu'on qu voit ici, eh c'est euh, plusieurs panneaux euh, qui gèrent ma domotique. C'est tout ce qui est éclairage, et on, on verra un peu vite fait quoi fait euh, quoi. Ça, c'est ce qui va gérer mon chauffage. Ça, c'est ce qui va gérer la sécurité, un euh, genre de mini-système d'alarme. Euh, et là, j'ai même un système qui est capable de pousser des valeurs de capteurs dans une base de données pour pouvoir retracer des beaux graphiques et avoir euh, des données sur plusieurs années parce que ça ne sert à rien, mais c'est quand même cool de savoir qu'il faisait 22 degrés à la même date, il y a un an dans notre maison. Okay. Donc, pourquoi pas Et en gros, moi pour faire ma domotique, j'utilise euh, des trucs que sûrement plusieurs personnes ont chez eux. C'est en grande partie de la domotique de chez Ikea. Donc ça, c'est des télécommandes Ikea euh, Tradfree. Ah, donc c'est euh, la domotique même très très bon marché qu'on peut avoir, euh, qu'on peut trouver chez Ikea. Euh, on, a, on est sur base d'une quinzaine d'euros pour une ampoule, les télécommandes c'est 5 à 10 euros. Euh, et il y a un truc qui est très cool en fait avec cette solution de domotique là, c'est qu'elle fonctionne en Zigbee. Et le Zigbee, euh, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est simplement un protocole de communication qui permet de faire en sorte qu'on ait plusieurs éléments, des boutons, des interrupteurs, des variateurs, des ampoules, des prises connectées, qui puissent se connecter non pas à votre routeur Wi-Fi, mais qui vont se connecter à une station qui a un routeur, mais un routeur Zigbee et qui va centraliser tout ça et euh, dire quand on appuie sur le bouton, ça fait ça. Euh, maintenant, moi je parle de IKEA, mais il y a un truc qui est aussi très cool, c'est que le Zigbee, ce n'est pas, pas un truc qui est spécifique à IKEA. En fait, il y a plusieurs marques qui ont, euh, Lidl fait également de la, la, la domotique euh, en Zigbee, euh, Xiaomi, il y a plein de marques qui, qui en font et tout est compatible, tout est intercompatible et du okay. coup par contre nos red tourne évidemment euh, en local et, et on peut l'installer sur n'importe quoi, hein, ça va sur Windows, on ne pas sur Windows hein, mais, mais on peut le faire si on veut. Euh, ça va sur Linux. Installez-le sur Linux, ça marche sur Mac et ça marche même sur euh, sur Android. Il faut faire une petite bidouille pour installer ça sur Android et pour dans le contexte de la domotique, il n'y a pas vraiment de sens à vouloir installer son serveur de domotique sur son téléphone, mais on peut le faire. Euh, je l'ai installé dans ma télé connectée et dans un projecteur connecté aussi. Donc on peut vraiment l'installer partout. Euh... Bon, <rire> voilà. Montre-nous un peu en non. détail euh, qu'est-ce qu'on a sous les Alors. yeux. Donc comment, comment ça marche euh, ce que, Déjà, petit détail avant, avant de pouvoir expliquer ce qui vient en entrée. Comme j'ai expliqué, je n'utilise pas le truc de Ikea. Euh, et j'ai vu dans le oui. chat que, que Noivoting e a fait la remarque où, mais effectivement, Ikea aussi fonctionne en local. Et c'est vrai, sauf que Ikea a quand même la limitation que ça ne marche qu'avec Ikea. Donc c'est surtout pour cette raison-là en fait, que, que je l'ai fait, c'est que je n'ai pas envie de jouer ou de jouer à plusieurs marques. Ma solution, c'est quoi C'est de faire ce qu'on appelle euh, du Zigbee ou MQTT. Donc c'est le petit adaptateur qu'on voit ici. J'ai l'ancienne version qui se trouve ici. Et ça, c'est une petite puce qui coûte euh, 10 euros à peu près. Et ça coûte 10 euros sur Amazon. Et son boulot, en fait, bah, c'est de faire, comme son nom l'indique, du Zigbee, Zigbee vers MQTT. Et MQTT, c'est un autre protocole de communication qui, lui passe, euh, bah, qui va passer en Wi-Fi dans votre maison ou mais dans votre réseau local et qui permettra de faire la conversion entre un truc qui ne se connecte pas à votre routeur pour après le connecter à votre routeur. Sauf qu'au lieu d'avoir 50 appareils qui se connectent à votre routeur, c'est 50 appareils qui se connectent à un appareil qui se connecte à votre routeur. Ça, ça recentralise le tout. Et c'est ce qu'on voit, en fait, ici. Donc, toutes les nodes violettes dans Node-RED, ouais. c'est des nodes de MQTT. Et donc, moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est installer un, un serveur MQTT sur ma machine. Alors, ma machine, ici, c'est quoi C'est un Raspberry Pi qui se ouais. trouve ici. Euh, mais, pareil, je peux installer Node-RED sur Linux, sur Android, sur ce que je veux. Donc, là, actuellement, ça tourne sur un Raspberry Pi. J'ai le broker MQTT, donc le serveur d'échanges de, de messages qui tournent sur le Raspberry Pi et j'ai Red qui tourne sur le même Donc, quand lui veut appeler les serveurs de, de, de MQTT, bah, c'est en local host. Donc, il s'appelle lui-même. C'est même pas un appareil qui va parler à un autre appareil dans, dans la maison. Mmh. Donc, en cas de coupure d'Internet, ça peut continuer à fonctionner. Et j'ai deux choses en entrée. Bah, là, c'est où je vais avoir des capteurs. C'est pour ça que là, on va avoir les switch. Les switch, bah, c'est les, les, les boutons qu'on a ici. Et après, les éléments que je veux piloter. Et les éléments que je veux piloter, et c'est là que ça devient très cool, c'est que soit c'est d'autres éléments en ZigBit une ampoule connectée. J'ai ça ici, j'ai une ampoule qui est là, c'est une ampoule Ikea, c'est une télécommande Ikea. Quand j'appuie sur le bouton, l'information, elle va là, elle est renvoyée là, et euh, je peux allumer ou éteindre ma lumière directement. Si maintenant, j'ai mes leds ici, qui sont les LED ici derrière, que là, j'ai fabriqué moi-même, qui, elles, elles, parlent en Wi-Fi, parce qu'elles sont programmées avec un OSP-406, euh, donc un petit microcontrôleur, un Arduino avec du Wi-Fi, en gros. Mm -hmm. Mais si maintenant, je vais juste m'éloigner deux petites secondes, et donc là j'ai une, une autre télécommande Zigbee, c'est juste un interrupteur on/off. Ben je peux totalement faire en sorte que quand j'appuie sur ce bouton-là, c'est le main switch. Donc c'est ce qu'on voit par exemple ici, lui. Eh bien en fait lui, il va aller dire on/off SK7812 et SK7812 Calax, c'est les LED, c'est la référence des LED qui sont dans Excellent. la Calax. Donc j'ai une Calax avec des SK7812 dedans. Quand j'appuie sur le bouton, ça éteint ça et vu que là, c'est le main switch, ça coupe tout, sauf ces néons-là qui eux, ne sont pas pilotés par ma domotique. Donc ça, c'est là, là que Node-RED est très cool parce que j'ai plusieurs solutions de plusieurs marques. Certaines, c'est des marques, d'autres, c'est des trucs faits en DIY, fait, fait par moi-même. Euh, et je peux faire en sorte de, de créer les fameuses séquences d'automatisation qu'on peut avoir normalement dans les routeurs de, de domotique classique. Et ça, c'est pour juste reproduire ce qui se fait, dans, dans, pour copier ce qui se fait dans le commerce toi, tu vas plus loin. <rire> voilà. Là, maintenant, imaginons que je sois vraiment ultra fainéant et que même si j'ai des boutons partout, je n'ai pas envie d'appuyer sur le bouton. Je veux, moi, que quand je rentre chez moi, j'ouvre la porte de ma chambre, la lumière s'allume toute seule. Mais que le système soit quand même assez intelligent. Parce que si, si par exemple, je pourrais avoir un détecteur, j'ai un détecteur sur ma porte et donc je pourrais dire à ma domotique, bah, dès que j'ouvre la porte, si la lumière est éteinte, tu l'allumes mais Sauf que là, il y a un problème, parce que si j'éteins la lumière pendant la nuit, que je me lève pour aller boire un verre d'eau, il va allumer toute la lumière et puis euh, c'est pas, pas malin comme système. Et donc ça, c'est là que, éventuellement, certains, certains systèmes de domotique classiques vont être limités, parce qu'ils vont juste dire, ben bah non, c'est pas possible, en fait, on peut mettre un scénario, euh, if tel bouton est activé, alors faire ça. Mais on peut mettre des scénarios en disant, oui, mais de telle heure à telle heure, ça, ça ne le prend pas en compte, mais bon, c'est pas vraiment super élégant comme solution, je trouve. Et là, ce que je peux faire, c'est avoir, en fait, sur Node-RED, des notes supplémentaires. Parce que là, on a un set de notes qui se trouve à gauche. Mais si la fonction n'existe pas, j'ai deux options. Soit, je prends une node function ici, et je peux la programmer en JavaScript comme je veux, et je peux même importer des librairies JavaScript. Mais si on n'est pas très familier avec ça, parce qu'il y a plein de gens qui veulent se dire « c'est trop cool, je voudrais l'utiliser, mais je ne sais pas programmer », eh bien, il y a, en fait, la communauté de Node-RED qui va avoir probablement créé déjà des nodes qui automatisent ça. C'est ça le problème T'as une grosse communauté derrière, as un catalogue qui te permet de, de gagner énormément de temps en capitalisant ouais. sur les travaux des autres. Quoi. Là, il y a 3278 modules, donc des packs, des, des librairies supplémentaires. Et il y a aussi un site où les gens peuvent partager leur flow. Donc leur flow, c'est quoi C'est ça. C'est-à-dire que si moi j'ai un super système trop cool, je peux le mettre en ligne, les gens peuvent l'importer et l'importer en fait c'est faire un copier-coller c'est sous forme de texte en fait, on peut importer la configuration et juste à dire aux gens, vous importez ça vous, vous avez juste à changer éventuellement les noms de violette pour que l'adresse IP corresponde à celui de votre, de votre serveur domotique ou rechanger les noms et, euh, et vraiment une personne qui ne sait pas utiliser nos peut quand même faire du copier-coller et, et, et que ça marche, ça soit vraiment un truc euh, mm -hmm. plug and play. Et donc dans le contexte de moi mon système de lumière euh, fainéant mais là ce que je peux faire c'est demander à mon routeur, est-ce que mon téléphone est connecté au réseau Wi-Fi. Et si mon téléphone est connecté au réseau Wi-Fi, c'est qu'a priori, je suis dans la maison. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va chercher toutes les 10 minutes euh, ou tous les X temps, si je suis ou non présent dans ma maison. Ouais. Si je suis présent, il sait que je suis là. Et donc, si je suis présent et que j'ouvre la porte de ma chambre, il n'allumera pas la lumière, c'est si éteinte, parce qu'il partira du principe que si je suis dans mon appartement, que la lumière est éteinte, c'est que je n'ai pas envie de l'allumer parce que j'ai décidé de l'éteindre. Si par contre, il ne m'a plus vu depuis 10 minutes, c'est que donc j'ai quitté mon appartement. Donc, mmh. la première fois qu'il me revoit après ne plus m'avoir vu, c'est qu'a priori, je viens de rentrer chez moi de mmh. l'extérieur. Et donc là, je peux totalement venir programmer le scénario euh, qui va se trouver eh bien, ici. Euh, qui, non, ce n'est même pas celle-là, c'est dans éclairage. Je ne sais plus exactement où je l'ai mis ce truc-là. Mais en fait, j'ai pu euh, programmer le, la séquence d'automatisation en disant si jamais tu ne m'as plus vu, puis que tu me revois et que la porte s'ouvre, alors là, tu allumes la lumière pour la première fois. Et, et ça, c'est là que ça peut être assez cool, c'est de vraiment pouvoir euh, faire un truc aussi alambiqué que ça, en fait, de me dire euh, détecte ma présence, si je ne suis pas là, tu fais ça, si je suis là depuis un certain temps, dans ce cas-là, tu ne le fais pas. Euh, et ça, ça... ça je ne pense pas que tous les programmes soient capables de le faire. C'est euh, effectivement assez, euh, assez euh, impressionnant euh, mmh. de, de voir euh, tout, toutes ces possibilités-là. Euh... Justement, c'est impressionnant et du coup, comment on démarre Tu vois, genre, je n'ai rien chez moi, je, je sais pas, je me dis, ok, euh, on va démarrer, euh, on va démarrer simple, euh, je sais pas, peut-être euh, euh, par euh, par allumer une lampe ou, enfin, tu vois, je sais pas. Comment mm -hmm. je fais pour démarrer sans, sans me dire, voilà, oh là, mais il y a what millions de trucs, euh, par où je commence c est, c est une Excellente question. Et euh, justement, j'ai déjà, déjà eu le cas. Euh, parce que, étant euh, le gourou autoproclamé de la secte, j'essaie de convertir le plus de gens à ça et de sûr. donner la situation, effectivement, des personnes complètement euh, néophytes dans le domaine, qui mmh. disent, ok, ça m'intéresse, comment est-ce que je fais mmh. Et pour le, le meilleur moyen de, de commencer ça, c'est... Euh, bah, en fait, je peux même un peu parler du, du hardware qu'on peut utiliser pour ça. Ce que je recommande en premier lieu, c'est d'acheter un Raspberry Pi 0 W avec le Wi-Fi, euh, qui va coûter 10 euros. Donc, plutôt bon marché pour pour avoir une petite machine Linux comme ça il euh, y a plein de vendeurs qui permettent d'acheter ça euh, ça se trouve sur Amazon et ça se trouve vraiment un peu partout et pour ça donc ça c'est la partie ordinateur et mmh. il faut juste une alimentation de, de ça s'alimente en USB donc ça peut s'alimenter avec un chargeur de téléphone sans sans le moindre souci il faut en rajouter consommation en consommation c'est c'est quelques watts même pas sur, surtout que là il ne tourne pas du tout à 100%. donc euh, je dirais je crois que c'est je crois que c'est aller genre 3 à enfin. 4 watts, quelque chose comme ça. Mais donc, ouais, pour, pour continuer, il faut une carte micro SD. carte micro SD, ça coûte rien aussi. Euh, Alors, les cartes micro SD, ce n'est pas le truc le plus fier, mais bon, c'est pour un serveur de Donc, à partir du principe qu'on peut accepter le fait qu'ils soit corrompus du jour au lendemain et qu'on puisse le refabriquer facilement. Backup de Node-RED, ça se fait en un fichier texte ultra simple. Parce que carte micro SD est tournée H24 non-stop, ce n'est pas le support de stockage qui est le plus fiable, mais, euh, mais j'ai des Raspberry qui tournent depuis des années euh, non-stop, H24, il n'y a jamais eu de soucis. C'est souvent quand on les éteint et on les rallume de façon euh, imprévue que ça peut poser des problèmes. Mm -hmm. Ce qui va donc nous faire passer à quoi 15 euros, on va dire 15 euros, 20 euros en comptant, 25 euros en comptant l'alimentation. Et avec ça, on a de quoi installer nos dreads et avoir un serveur de dreads qui tourne H24. Et installer le broker MQTT pour que les appareils puissent éventuellement parler entre eux. Tu as dit acheter un raspberry. Ça, j'ai envoyé un lien, on sait où c'est... J'ai mmh. une carte micro SD, ça, les gens vont trouver. Ça dit « Installer le serveur Node-RED, installer un serveur MQTT Et allé... ça ». Tu comprends ça Non, juste, non, non, n'explique pas que... étape par étape. Non, non, non. Je... Euh, Qu'est-ce qu'on fait, là Où est-ce qu'on va chercher ces infos C'est une excellente question que tu me poses là, parce que je connais un gars. Vous savez, je vais faire un petit peu d'autopromo, mais, mais Je connais un gars a peut-être fait, euh, peut fait quelques euh, quelques vidéos d'explications euh, ah. sur, sur il peut expliquer peut-être aux gens comment est ce qu'on fait pour euh, qu'est ce que c'est un single board computer comment est ce qu'on fait pour euh, flasher une image sur un single board computer comment est ce qu'on fait pour installer nos dreads comment est ce qu'on peut euh, utiliser son interface graphique peut-être bon. que, peut que ça, ça existe quoi excellent parfait Donc, je te laisse continuer voilà. Donc, on arrive là Voilà, là on a on a notre page blanche, on a à gauche les nodes, on a au centre le flow, on a à droite le debug, et, euh, et c'est là qu'on veut commencer à faire des trucs intéressants. Si tu veux piloter une ampoule connectée, a priori, bah, il faut que tu aies quand même acheté une ampoule connectée. Mm -hmm. Et là, soit tu as de la chance, soit tu n'en as pas. Si tu n'en as pas, tu as acheté une ampoule tuya, désolé pour toi, euh, il ne fallait pas le faire, mais ce n'est pas grave, ça ne coûte pas cher, donc euh, ce n'est pas trop grave. Mais imaginons que tu en aies une autre, je vais regarder vite fait si j'en ai un exemple ici, ah, J'en ai un exemple ici. Ah, ça, par exemple, c'est une ampoule euh, connectée ouais. de chez Xiaomi, euh, qui est une ampoule Yelight. Okay. Qu'est-ce que tu fais Premier réflexe, c'est aller regarder sur ton navigateur de recherche Yelight Node-RED. Bon, déjà, ça peut très bien marcher. Mais tu peux aussi aller, en fait, dans le menu en haut à droite, Manage Palette, Install, et voir s'il n'y a pas déjà une personne qui s'est posé la même question que toi et qui aurait suffisamment de compétences en programmation pour faire un pack de Node et qui soit suffisamment gentil pour le partager gratuitement à la communauté. Ce sera Et on voit qu'en fait, il n'y a pas un pack de notes, il y a trois packs de notes différents qui vont nous permettre de le faire. Ouais. Là, bah, on va prendre le premier, euh, ouais. version 1, elle a été éditée il y a six mois de ça, ça a l'air pas trop mal. Euh, donc la note, voilà, je viens de l'installer, la note se trouve ici. Soit que quand je clique là, on le voit ici à droite. Et en fait, il va nous dire comment est-ce qu'on doit formater notre message. Ça, c'est l'équivalent des fois des commandes euh, help qu'on peut avoir hum. dans, dans, des, dans des programmes ou autres. Mais aussi, des fois, quand il y a des petites étapes supplémentaires de comment est-ce qu'on fait pour piloter les trucs, il y a également de la doc qui est disponible en ligne. Ça, c'est sur flow.nodread.org. Et euh, c'est l'équivalent de la doc d'un wiki que tu pourrais avoir avec ça. Mm -hmm. Et des fois, les gens font de la bonne doc ou alors ils renvoient vers un GitHub et tu as euh, des fois la même doc, des fois une doc un peu mm -hmm. plus complète. Ou alors, des fois, ils te renvoient vers la doc du truc sur lequel ils se sont basés. Euh, donc, il y, y a vraiment moyen de, de s'y retrouver assez facilement. Ok, super. Et okay, après, va, bah, on va récupérer notre module ouais. et tu vas voir qu'il va te demander des, des, des, des configurations. Et la configuration, c'est quoi Eh bien, c'est le hostname, c'est le numéro de port, parce que dans le cas des ampoules Yeelight, si tu vas dans l'application de domotique que tu as à l'origine, donc il faut quand même que tu la connectes une fois via, via l'application. Mm -hmm. Et en fait, une fois dans l'application, tu peux dire, j'autorise que mon ampoule soit accessible sur le réseau à d'autres systèmes. Donc, tu peux, ils ont prévu, ils ont été assez sympas pour dire, OK, on sait qu'il y a des gens qui ne voudront pas utiliser notre application, et eh bien on va mettre un petit menu pour les autoriser à le faire et après si tout se passe bien elle sera connectée ici tu auras une petite pastille verte qui apparaîtra pour te dire que tu es connecté et si tu veux la piloter tu as à droite eh bien, il va te dire là à gauche tu dois injecter euh, un, un élément par exemple là je veux avoir euh, changé la température de couleur eh bien, il va me dire le message payload ça va être égal à 1700 à 6500 donc c'est une mesure en, en Kelvin donc la mesure de température de couleur mmh. eh bien, si je veux le faire je vais pouvoir prendre soit un inject manuel qui se trouve ici et ça, c'est un peu mieux expliqué. Enfin, il faut un peu scipoter pour prendre en main. Là, là, je montre un peu les menus rapidement. Mais, mais c'est juste... Enfin, je n'ai pas expliqué ce que c'est de MSG Pelo, de mes Topic, mais il faut juste dire que c'est comme des menus dans n'importe quelle interface. Mm -hmm. Il attend un chiffre. Bah, super, moi, je vais dire, OK, je vais envoyer un number. Je veux que ma, mon ampoule soit à 5000 Kelvin. Mm -hmm. Faites ça. Fais ça. Et voilà. Dès que j'appuierai sur le bouton, l'ampoule se mettra à 5000 Kelvin. Euh, et J'ai les autres menus pour me dire on, off... Euh, vu que c'est une ampoule RGB, je peux lui envoyer des valeurs RGB. Euh, je peux lui me mettre des délais pour lui donner des animations, genre allume-toi, éteins-toi. Enfin, vraiment, on peut. Tout ce que l'application d'origine était capable de faire, maintenant, on peut le faire ici. Je viens de mettre dans le, dans le chat un, une liste d'appareils compatibles qui est disponible sur le site zigbee2mqtt.io. Très, très, très, très bonne idée. Et, euh, et là-dedans, on trouve. Euh, bah, c'est euh, MDSV41 qui a dit que ça existait. Et effectivement il y a toute une liste avec marque par marque, euh, composant mmh. par composant, qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Donc ça donne une bonne idée de, de, de tout ce qu'on peut faire. Là par exemple, je crois que j'ai trois marques différentes qui font ma domotique. J'ai euh, Tradfree de chez IKEA, j'ai Aquara de chez Xiaomi. Pour tout ce qui est dé les détecteurs c'est Aquara, donc détecteur de port, détecteur de température et humidité, parce qu'évidemment j'ai aussi, euh, comme je l'ai montré, à ce température de, son de température et, et humidité. Euh, et j'ai également des télécommandes euh, Lexman, qui sont normalement des télécommandes pour des ampoules RGB qui marchent aussi, donc tout fonctionne avec le même truc. Et ça, bah, si on les regarde de plus près, ça ressemble quand même vachement à un Stream Deck. Hein. Si on fait du streaming, c'est quand même très pratique comme truc. Et donc là, je peux faire Stream Deck. J'ai la possibilité de switch, de, de faire bouger une fausse caméra PTZ, donc faire tourner et monter une caméra avec oui, ce bouton là, genre le droit au bas, que j'ai fait très récemment et là, ça me permet de changer de scène. Ça, c'est le bouton euh, panique, c'est à dire que dès que j'appuie sur le bouton, ça coupe ma caméra et mon micro. Et j'ai un système qui dit que quand je suis en live, si on ouvre ma porte, automatiquement, ça coupe la caméra et le micro. Comme ça, sert ça va me souhaiter, vous ne le verrez pas. Donc, il y a moyen de le faire. Et là, j'ai trois marques dans mon cas qui coexistent sans problème. Il n'y a aucun souci. Donc, la liste est vraiment plutôt correcte. Pour revenir à la question, on se demandait comment démarrer en tant que néophyte. Donc, on a un objet connecté. On euh, se dote euh, d'un Raspberry Pi 0 on suit euh, tes super vidéos pour savoir comment installer les serveurs. Mm -hmm. euh, on récupère euh, des, euh, des notes, des modules euh, préfaits, on commence euh, tranquillement à, à utiliser cela. Euh, on applique et ça y est, on a, on a, fait, euh, on a terminé, on est, des, on est capable de faire ce qu'on veut on va reprendre où on était. Imaginons ouais. que tu veux y avoir ton interface graphique sur ton téléphone. Dernière étape, c'est... Ah, est-ce qu'il y a un dashboard Il n'y a pas de dashboard. Ah si, il y a déjà. Celle n'est pas installée par défaut, mais c'est le premier truc à installer de, sur, sur notre adresse. C'est la même chose, Manage Palette-Dashboard et on l'a. Euh, je veux créer maintenant mon petit bouton. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ouais. là. Je vais faire ça. Ici, je vais dans le menu ici. Là, c'est là où on va créer les, quel, quel bloc va à quel endroit. Enfin, c'est là qu'on qu peut agencer tous nos boutons. Donc, okay. il faut un peu faire des clics-clics par-ci, par-là. Mais il n'y a pas de risque de casser quoi que ce soit. Donc, euh, il ouais, n'y a pas de souci. Euh, là, je ne sais plus quoi et quoi. Donc, euh, je la garde voilà. pour après. Je fais ça. Et donc, si maintenant, j'ai installé Dashboard, je peux aller dans Dashboard. Euh, dashboard, en fait, c'est l'adresse de mon serveur local slash UI pour User Interface. Uh -huh. Et euh, j'ai normalement le bouton que je viens de créer qui vient d'apparaître là. Et là, quand je cliquerai, bah, ça allumera, ça éteindra ma, ma lumière. Donc là, théoriquement, oui, j'ai... Euh, j'ai ma domotique qui marche. Si je veux aller un peu plus loin pour vraiment imaginer des vrais scénarios, ouais, je pourrais ouais. avoir le système où au lieu d'avoir juste une ampoule, j'ai euh, un détecteur. Alors le détecteur, on va le simuler avec, euh, je ne sais pas moi, on va dire que c'est euh, une node MQTT. donc il y, y a une information qui va arriver ici. Soit les deux parlent de la même façon, c'est-à-dire que quand le détecteur est déclenché, il va dire euh, vrai, et quand il n'est pas déclenché, il va dire faux, et qu'en fait l'ampoule, quand elle reçoit vrai, elle s'allume et elle s'éteint, donc euh, les deux peuvent directement être connectés l'un à l'autre, même s'ils ne sont pas de la même marque, ils peuvent se comprendre. Si jamais ils ne se comprennent pas, ben on va juste prendre une autre fonction ici, on en relie un à l'autre, et c'est ici que là, on va faire du low code, c'est la partie où on va pouvoir taper du code, et on va taper, genre, euh, simple condition, if, if le message du capteur, c'est ça, alors tu le traduis et tu l'envoies à l'ampoule, euh, et c'est là qu'on peut créer un peu nos scénarios. Et en, en fait, on prend, euh, grosso modo, on prend du texte et on sort du texte, quoi. C'est ça. Entre, en, entre l'entrée et la sortie de ta fonction. En fait ce qui s'échange dans fait c'est des, des objets avec effectivement des valeurs, enfin c'est à peu près ça, c chaque node échange du texte et ce que tu fais c'est que tu as du texte à d'un côté, tu le traites, tu l'analyses, tu, tu, tu appliques une fonction dessus pour changer ses valeurs et tu passes ça à, à la suite quoi. Et eh ben, eh ben c'est très clair tout ça, c'est euh, passionnant, j'avais compris, euh, compris ce que c'était mais je suis vraiment très content que tu aies pris le temps de nous présenter tout ça. Mmh. Non, mais Emilien, il vous reste des, des questions, des sujets que vous voulez aborder sur, euh, sur Node-RED C'est quoi le truc le plus bizarre que tu as fait avec, euh, avec Node-RED le, le plus inattendu euh, Le plus inattendu... Bah Déjà, là, là, là justement, j'ai devant moi le flow euh, qui fait de l'analyse plus plutôt du traitement d'image. Si je clique ici, on va voir normalement les différentes étapes. On les voit ici. Je veux, veux qu'il y ait une croix, par exemple. Je mets une croix pour dire non. Là, on voit qu'on a une croix qui est carrée. Elle est... Écrasé, retourné, pixelisé, converti en valeur RGB et on le voit en fait euh, ici. Ça me donne quoi bah, Ça me donne littéralement une liste en fait avec RGB, RGB, RGB à l'infini et, et toutes les étapes sont là. Si je vais mettre le logo de Twitch, donc le logo de Twitch, paf, on peut le mettre. Donc ça, c'est un des trucs un petit peu plus inutilement euh, nodredisé parce que j'aurais pu le faire de mille façons différentes, mais je me suis dit est-ce que je peux aller au point de pouvoir faire du traitement d'image sur nodred la réponse ouais. à lui. Ça, est Ça va. Bah, Je pense que c'est un, une bonne façon de, de conclure cette, cette introduction. Tout à fait. <rire> C'était une introduction à nos finalement. Encore une fois, merci beaucoup Néodim de merci cette navigation. invitation. super intéressant. Et on vous souhaite une très bonne soirée à tous. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt. Au revoir. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ciao.